De me regarder comme ça c'est comment l'amour pour toi est plus fort que toi la boc <rire> je <ríe> t'aime <sim> <pontanie> <classe> baguette dites baguette Ré nous n'avons pas compris votre demande pour une baguette dites baguette Ré nous n'avons pas compris votre demande pour une baguette dites baguette Ré t <t <miss> oui, nous n'avons pas compris votre demande pour une baguette dites baguette Ré nous n'avons pas compris votre demande pour une baguette dites baguette nous n'avons pas compris votre demande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 Nous n'avons pas compris votre demande. Putain Ce produit est en rupture de stock. Eh, <rire> hey, celui qui a fait ça, c'est un génie. Genre là, on peut pas les voler. C'est un génie le mec. Et du coup j'y pensais pour le loyer euh, on pourrait pas faire genre mouette mouette 50-50 quoi Tu l'as pas ah Oui je sais je l'ai déjà faite mais j'ai plus de blagues moi aussi Bah ben ouais mais j'ai fait tous les deux Que je kiffe quand je te vois faire pleurer de rire les gens Voilà Et de deux Il n'y a pas de deux Il n'y a que de une il les contrôleurs à droite ou pas A droite, il y a les contrôleurs Non Ah oh, ouais, je t'ai vu Oh oula oh Elle nous a suivi partout, je crois. Putain, elle est dégueulasse. Putain, c'est l'une de mes plus grandes phobies, ça. Les araignées. J'ai une araignée comme ça chez moi, mais la vie de ma mère que je fous le feu à la baraque. Mais je fouille... De... Putain... De bordel. De... Maman, t'es trop rigolote. Pourquoi mon petit chat Parce que t'as envie d'essorer la salade, mais elle est derrière toi. Elle est derrière moi. <rire> <rire> Je suis cette image ah ben. <rire> Allez, pour toi, je le fais. Pikachu Péka rue, J'ai trouvé un gros rat. Voilà la bête. On est ma tête de fion, je te fous un coup de rat dans la rive. Pourquoi j'ai tout le temps des idées de merde comme ça, moi Mais Je suis pas net. <rire> voilà. Ça, tu, veux, tu veux combien d'enfants 10. Et toi On a dit des enfants, pas une équipe de foot. <rire> Et puis il y a moi. En fait, je comprends pas les gens qui sortent. En fait, c'est à cause de ce genre de personnes qu'on est, qu est confiné puisqu'en fait il est 18h passé en plus il a même pas son masque non mais c'est une blague as un problème, toi bah en fait t'as pas ton masque mec euh, ouais. c'est le confin c'est le confinement on doit tous être confinés en fait bah vas-y monte tu rien à foutre ouais. en fait bah, tu pour une star, ou quoi bah, ouais je me prends pour une star et alors <rire> <rire> <rire> <rire> Oh bébé, faut que je te fasse essayer un truc, regarde, tu mets le portable dans ta bouche et tu vois, ça va complètement changer la musique, écoute, me écoute, mets bien dans ta bouche Sors-moi de là, tu de la gueule <rire> ma mère c'est le gâteau le plus moche que j'ai vu de toute ma vie est il est pas il est, il est ni rond ni ovale ni carré est il est tétraplégique le gâteau frère la vie de ma mère il lui faut des béquilles au gâteau il a trop la raison. tête à ma mère qu'est ce que tu fais Allez, on va lui changer le cul <rire> Ce qui paraît que ce filtre zoom, quand tu recules, tu deviens beau. On va tester ça, hein. T'es sûr Oh, satin de merde, je suis un beau gosse. Hein ah là, il est tout lisse, hein. Ça colle à la gomme. Ça va Regardez mon chat quand on dit que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Non mais gros elle a peur des chats ma voisine. Faut que j'aille le chercher là. Casse les couilles. T'imagines t'arriver tu vois ta voisine, toi en train d'escalader chez toi. Désolée, je récupère mon chat. I'm sorry, I'm sorry. Merde. Oh, oh. Encore une mission de réussite. Ah Karim, on a fait 20 000 vues là, on est en train de niquer tous les gens qui font des vidéos sur internet. Bah euh, ça va, je m'en bats les couilles. Écoute. Mais ça tue quand même non C'est bien, on va percer à ton avis Arrête de me parler de ça sinon je vais te percer ton cou. choqué, il y a un mec là, il a débarqué dans mon jardin, il est passé par-dessus la haie et tout, il arrive, il dit ouais, tu me suces et je te donne une tablette de chocolat, enfin j'étais trop choqué, puis après il est reparti là, par là-bas, mais franchement mais les gens ils sont <rire> Le premier qui s'approche de cette maison, je le défonce, ou je lui demande des câlins. Je... <rire> Allez-y. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Je cherche l'amour. Vous cherchez L'amour On est à Paris. L'amour, on euh, vous allez C'est de quel côté Eh <rire> <rire> <rire> hey, ma chérie T'as les fesses de la taille d'un barbecue quoi non, mais ne l'allume la pas non plus pour une si petite saucisse, ton truc là! Allez, qu'on va venir, les juges ordinateurs! J'ai un short en dessous! C'est pas ma culotte! Je monte toujours pas! T'as du rouge à lèvres là! Tu vois pas que j'suis en train de gueuler? Oh, salut! Ah. Tu me laisses faire mon coup de gueule là. Du coup, je disais! Bordel de Dieu. mais. toi, c'est pas dur que j'arrive ici, en fait. Sur ton pull, là, bien. Oh, putain! Oh, merde! Oups! Rentre chez Watt! Pimper, I got cussed. Pimper. Yeah, yeah, past, past. Pimper. Pimper. Pimper. Pimper. Pimper. Pimper. Pimper. Pimper. Pimper. Pimper. Pimper. Pimper.